Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour euh, la vidéo que vous m'aviez demandé suite au sondage YouTube alors je sais c'est un sondage qui date de quelques mois j'ai eu un peu de retard euh, sur mes planifications mais euh, du coup eh bien c'était la vidéo que vous m'aviez le plus demandé il y avait euh, Sonia, les barbares, Nazibo et euh, les féticheurs euh, Karazim et euh, les, euh, les, les moines et au final j'avais Léoric et la famille royale de Tristram et au final c'est Léoric qui l'a qui emporté donc on va faire une vidéo dessus, le problème c'est que pour moi la difficulté c'est qu'évidemment l'histoire de Tristram l'histoire de Léoric et eh bah ben, tout simplement c'est l'histoire de Diablo 1 donc évidemment euh, je vous conseille bien entendu d'avoir regardé la vidéo sur Diablo 1 on va revenir sur plus de... je veux surtout pas tomber comme ma vidéo sur Auriel dans un dans une redite de ce que j'avais ce que j'avais déjà fait donc on va essayer de, de... Plutôt parler des origines plus que les événements de Diablo 1 Plus les origines de Léoric et comment il a installé son pouvoir Et après bien sûr on devra rappel, rappeler un petit peu comment, comment, comment il est mort Mais on n'attaquera pas du tout ce qui se passe dans Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3 donc voilà pour, euh, pour le, la petit, le petit aparté pour remettre les choses dans le contexte. Et la vidéo devrait être beaucoup plus courte. En tout cas, je l'espère. Donc, nous allons bien sûr parler euh, de celui que l'on nomme Léoric, le roi noir, ou Léoric, le roi squelette. Il a eu plusieurs dénominations. Et Léoric, euh, bien sûr, on retient euh, sa forme de boss, on va dire sa forme de squelette. Mais Léoric, c'était à la base un roi qui est euh, bon et qui pensait au peuple et qui avait, on va dire, les toutes les qualités requises pour faire un grand monarque. Et donc on va revenir un petit peu aux origines de l'Euric. Alors ça c'est un des problèmes, on va pas, on va pas se mentir euh, dans Diablo il y a déjà beaucoup de problèmes pour nommer des personnages. Alors leur donner des noms de famille c'est compliqué et l'Euric n'a pas de nom de famille. C'est un petit peu triste parce que c'est pour ça que j'appelle la famille royale de Tristram ou la famille royale de camp parce que eh bien on n'a pas de. On a pas plus de données que ça en fait. On n'a pas du tout de données concernant euh, le, le nom de famille. Et en tout cas, j'utiliserai euh, ce très joli arbre justement qui est. Euh ce qui me semble, c'est le livre. Je ne sais plus si c'est le livre de Descartes Kane ou le livre de, de Tyrell, mais en tout cas, il est euh, ce, cet artwork qui est, est officiel et justement montre un petit peu euh, tous les enchevêtrements euh, des euh, principaux membres de la famille royale et surtout leurs plus fidèles alliés. Il manque juste l'Agdanan, Sinon, on a quasiment toutes les têtes euh, importantes euh, de la famille, de l'entourage de Léoric. Dans l'ordre, à gauche, tout à gauche, on va faire de, de gauche à droite, tout à gauche, vous avez Adria euh, qui sera tout simplement la compagne de Aydan que vous voyez euh, un petit peu vers la droite, un petit peu en dessous. Non, je vais faire vraiment faire de gauche à droite, ce sera plus simple. Du coup, Adria qui euh, sera tout simplement euh, l'une des... L'un des apôtres et l'un des, des plus fidèles euh, compagnons de, de Diablo et qui sera la compagne d'Aidan. Je reviendrai juste après sur Aidan. Nous avons Léa, du coup, qui est la petite fille de Léoric. Nous avons euh, juste à côté, euh, et bien tout simplement, la femme de Léoric et donc la grand-mère de Léa, euh, qui est tout simplement la reine Alisa. Nous, juste en dessous d'Alisa, nous avons donc Aidan, le fils de Léoric, qu'on aime également le rôdeur noir et le chevalier de Diablo 1 et qui est le père de Léa. Nous avons ensuite au centre, et bien sûr celui qui nous intéresse aujourd'hui, Léoric, donc le roi de, du camp Duras et le, du coup, le, le monarque de Tristram. Nous avons ensuite avec cette espèce de petit col, nous avons Lazare, qui est tout simplement l'archevêque Lazare, donc le grand conseiller, le principal conseiller même de Léoric. Juste en bas, en dessous de, de, de Lazare, nous avons, donc, nous avons le, le deuxième fils de Léoric qui s'appelle Albrecht, ou Albrecht. La prononciation des noms allemands peut-être un petit peu difficile et tout à droite c'est normalement quelqu'un que vous connaissez puisqu'il s'agit de Descartes Kane donc Descartes Kane n'est pas direct comme tout comme Lazare et Adria ne sont pas Enfin, si Adria pour le coup est, est relié à, à la famille euh, de Léoric, mais sinon les deux autres ce sont principalement des conseillers euh, qui ont eu un rôle à jouer bien sûr dans l'administration euh, du, euh, du gouvernement de Léoric. Pour le coup, ils ne sont pas issus de la famille euh, du, de, du roi. Adria, elle, n'a jamais été mariée à Edan, mais bien sûr... Ont eu une liaison qui a abouti à la naissance de Léa, la petite fille de Léoric, que Léoric n'a jamais connue d'ailleurs, puisque Léoric était déjà mort quand Aidan a fait goulou-goulou a fait dans la case avec Adria. Donc voilà pour la famille, on va dire encore bien portante de Tristram, et on va revenir plus en détail juste sur le petit arbre généalogique. Donc comme je le disais, Léoric c'est le père, enfin c'est le, le, le grand-père, donc c'est le patriarche, le monarque, tout ça, celui qui qui deviendra le roi fou et qui deviendra tout simplement le roi squelette. Nous avons donc les deux enfants Aidan Albrecht et euh, la compagne d'Aidan, donc Adria, ainsi que leur enfant Léa. Donc on reviendra sur Léa à la fin de cette vidéo. En attendant Commençons bien sûr par les origines de Léoric comme on le disait. Léoric, tout simplement, euh, je vais vous afficher la carte juste après, mais Léoric n'est pas issu du Canduras. C'est vrai qu'on pourrait se dire bah, c'est le roi de c'est le roi du Canduras, donc forcément, eh euh, c'est logique qu'il soit né au Canduras. c'est eh bien pas du tout. Léoric est né au Kedjistan. Donc le Kedjistan c'est euh, notamment bah, un des endroits qu'on qu reverra à Diablo 4. Et peut-être qu'il y aura justement plus de choses concernant, euh, concernant le départ de l'exode de Léoric et peut-être justement la ville natale de Léorix, ça pourrait être assez intéressant. Donc Léorix c'est un seigneur de guerre, donc c'est un commandant euh, d'armée, euh, tout simplement, il avait son, sa petite armée locale au Kedjistan, enfin quand je dis petite, elle n'est pas si petite que ça d'ailleurs, mais donc c'est un seigneur de guerre local, euh, et au final, et eh bien... Il est très euh, croyant hein, dans l'église dans du Zacharum. J'ai fait une vidéo sur Johanna, les croisés, l'église du Zacharum. Je vous invite à aller la voir pour plus de détails. Mais c'est un euh, fervent croyant et il veut justement eh bien, euh, servir l'église du Zacharum et notamment eh bien, essayer de, de convertir des peuples qui ne sont euh, toujours pas euh, dans, euh, qui ne sont pas à la tout simplement euh, touchés par la lumière du Zacharum. Donc. C'est ce qui va mener à la rencontre avec Lazare ou Lazarus qui est tout simplement l'archevêque euh, qui va être comme je l'ai dit l'un des principaux conseillers euh, du, du roi du camp Duras donc de Léoric hein, bien sûr. Et euh, au final, Lazare, il va être également envoyé par l'église du Ça sera son prince. En fait, ce sera l'intermédiaire entre Léoric et l'église directement du Zakharum. Il euh, y aura plus de détails concernant Lazare, on va en venir un petit peu après. Mais bien sûr, c'est la, Diab... enfin, la vidéo de Diablo 1 où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Lazare. Puisque Lazare, c'est la principale cause euh, de ce qui va se passer dans Diablo 1. Donc nous avons, euh, en fait, tout simplement, comme je l'ai dit, Léoric qui va commencer sa croisade. Donc sa pérégrination de l'Est à l'ouest, donc comme vous le voyez il part du Kéjistan Kéjistan ou Kéjistan d'ailleurs euh, vers l'ouest, vers le camp du le truc c'est que le camp du donc au camp du Ras il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs petits royaumes locaux euh, qui euh, sont parfois en paix, parfois en guerre avec le grand euh, royaume de Westmarch hein, euh, celui qui est bah, tout, euh, tout à l'ouest hein, Westmarch, tout à l'ouest pas, <rire> pas trop de pièges là dessus il faut savoir que le, le royaume de Westmarch est déjà Inféodé à l'église du Zacharum donc c'est déjà eux des croyants et des défenseurs de, de la foi alors que euh, les petits royaumes les petits royaumes du Canduras à ce moment là et eh bien eux euh, même s'ils ont des relations commerciales ne, croient, non, ne sont pas du tout euh, des fervents euh, partisans et des croyants tout simplement de l'église du Zakharoum. donc c'est pour ça d'ailleurs que Léoric envoie son armée pour essayer de convertir le peuple là-bas. Alors donc il faut imaginer que c'est plein de petits royaumes, c'est pas encore le grand royaume du Canduras, c'est plein de petits seigneurs locaux, plein de petits rois. Qui vont euh, eh bien, euh, résister tout simplement à l'arrivée de Léoric. Et Léoric, bah, il vient pas tout seul. Hein. Léoric, comme je l'ai dit, c'est un véritable exode et c'est une croisade hein, tout simplement qui va partir d'est en ouest avec tout simplement donc, eh bien, son armée de chevaliers, ainsi, euh, ainsi bien sûr que des prêtres de l'église du Zakarum. Et c'est pas que des combattants, il y a aussi, euh, bah, y a aussi tout simplement leurs familles, les familles des chevaliers, les familles, euh, les familles des prêtres, etc. Le truc, c'est que, et même peut-être certains colons qui juste ont envie de, de, de récupérer de nouveaux territoires, il faut savoir que le Kégistan, il y a certains endroits, c'est un peu aride, ça peut être un petit peu difficile, donc on peut imaginer, un petit peu à l'image tout simplement des, euh, de, de la conquête de l'Ouest et euh, tout simplement les, les flux de migration de l'Europe vers l'Amérique, bien peut-être que certains avaient juste envie de trouver de nouvelles terres à, à cultiver, de nouvelles terres habitables pour, fonder, pour y fonder une famille. Donc en tout cas, euh, Léoric va faire marcher euh, ses contacts, etc. Pour envoyer quand même une force d'expédition assez colossale. Et une fois qu'il arrive au en Canduras, il va y établir plusieurs bases. Et notamment, bah, c'est probablement en passant par Ludgolain. Alors on sait pas si c'est Léoric qui a fondé Ludgolain. Enfin, Ludgolain était déjà présent avant. On sait pas si par contre, il aura, on va dire, augmenté la taille de Ludgolain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y est forcément passé, je pense. Puisque c'est quand même un des ports euh, du c'est un des ports, on va dire, les plus importants de l'univers de Diablo et de sang du monde de Sanctuaire. Donc en tout cas, il y a, on ne connaît pas exactement tous les détails hein, de l'exode de, de l'éoric mais il est probablement passé par lute et il a continué sa marche vers l'ouest et il va s'y établir Donc, ses, ses, ses bases et il va commencer euh, sa conquête tout simplement du camp du en attaquant les différents petits rois les, différents, les, petits, les petits royaumes euh, et il va les faire tomber les uns après les autres. Alors, on n'a pas masse détails sur comment il accède justement à la, la plus haute marche ce qui est sûr c'est que ça s'est écrit quand même dans le sang mais il est possible aussi que d'autres rois et eh bien euh, tout simplement se soient soumis à l'autorité de Léoric et soient devenus des seigneurs locaux euh, à qui Léoric a prêté euh, enfin à qui a, a confié des terres donc il est probable puisque Léoric est décrit comme euh, un très très bon seigneur, hein, un très bon combattant donc un grand général d'armée très pieux, mais également eh bien doté des, comme je l'ai dit précédemment, des, des, de, de grandes valeurs. Et il est fort probable que justement, en tant que en tant que souverain magnanime, il est, euh, si jamais l'adversaire se rend, eh bien, il l'épargne, bien sûr, et ne le tue pas. Donc, il est probable avec le système de, de, de féodalité qu'il est justement euh, qu'il se soit euh, qu'il soit devenu des, des vassaux pour pour Donc en tant euh, que suzerain, eh bien, euh, il amène avec lui, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, plein de chevaliers, et l'un des chevaliers les plus connus, l'un des plus illustres combattants, euh, qui qui combat sous la bannière de Léoric, nous avons l'Agdanan, qui était absent justement de, de l'arbre, et c'est un peu dommage, puisque l'Agdanan, c'est tout simplement un petit peu le, le, le chevalier idéal euh, des, des légendes arthuriennes, c'est tout simplement l'un des bras droits, parce qu'on ne connaît pas tout le monde en détail, mais c'est clairement l'un des bras droits de Léoric, et euh, ça deviendra tout simplement le chef de la garde royale et le grand général de son armée. Et il aura un rôle très important dans la suite de l'histoire de Léoric. On y reviendra juste après. Donc, euh, dans ces différents chevaliers, eh bien, euh, certains vont s'établir sur place et se marier avec euh, des femmes locales. Ce qui est important, c'est, euh, on y reviendra un petit peu, c'est que Léoric, eh lui, il est venu sans famille. Enfin, peut-être qu'il avait un frère ou autre. Là-dessus, on n'a pas encore, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas non plus des milliers de détails euh, j'imagine d'ailleurs peut-être que la série euh, peut-être que la, la série sur euh, il y avait toujours des, des rumeurs et plus que des rumeurs concernant une série Diablo euh, peut-être ça pourrait être intéressant que ce soit justement sur Léoric et euh, sur l'instauration enfin sur le, le, le début justement de, de cet exode la croisade et vers le, le règne euh, de, de Léoric au Canduras je n'y crois pas du tout je pense que ce sera sur une autre période mais ça pourrait être quelque chose de très intéressant de voir comment il, il, il monte on va dire dans l'échelon social ça pourrait être assez intéressant en tout cas, Léoric, sur place, comme on l'a dit, euh, va combattre les différents royaumes. Et euh, une fois qu'il aura euh, vaincu une bonne partie des, des seigneurs locaux, il va se s'autoproclamer roi du camp Duras. Tous ses soldats, toute son armée, euh, il voit quelque chose de, de tout à fait... Enfin, c'est tout à fait légitime qu'il devienne le roi euh, du, du camp Duras. Et bien sûr, il a en plus euh, la, la bénédiction, hein, sans mauvais jeu de mots, de l'église du Zacharome. Donc, il ne sait pas encore exactement où il va s'installer. Je vais vous remontrer la carte hein, si vous voulez. Mais euh, on, a, euh, on a tout simplement eh Lazare, donc l'archevêque la, Lazare qui va conseiller à Léoric de s'installer à Tristram qui pourtant est un petit peu euh, pas forcément au centre du camp d'Uras. Donc c'est un choix que tout le monde, en tout cas de, de l'époque, considère comme étrange puisque c'est pas forcément le, le une place centrale on va dire euh, de, du, du royaume du Grand Duras mais c'est vrai que c'est une ville assez vieille puisqu'elle avait été euh, lors de l'exil noir créée par euh, les Oradrim et il y a euh, bien entendu une euh, un petit une petite chapelle enfin, petite abbaye qui euh, commence à tomber en ruine tout simplement euh, ce qui l'église de Tristram est celle qui euh, deviendra plus tard la cathédrale de Tristram puisque Léoric, en tant que euh, très bon suzerain donc il va entamer des pour parler des négociations aussi avec ses euh, royaumes frontaliers, notamment par exemple Westmarch, avec lequel il va commencer euh, de très bonnes relations commerciales et euh, tout simplement des bonnes relations diplomatiques, même si parfois bien sûr ces deux royaumes il va y avoir quelques petites frictions, globalement on va dire qu'il y a euh, une relation très cordiale entre le royaume de Westmarch et celui du Conduras. on sait par contre que le royaume du Canduras pouvait être euh, un petit peu euh, inquiété sur ses frontières nord, euh, avec euh, différents euh, autres seigneurs locaux qui restent, euh, qui restent rebelles on va dire à l'église du Zacharum et à l'Euric et, et c'est fort probable que d'ailleurs si Lazare n'avait pas précipité la chute de l'Euric il y ait pu avoir peut-être d'autres croisades pour étendre le royaume du Canduras vers le nord. Ce qui est sûr, c'est qu'il va complètement euh, administrer d'une main de maître le Canduras, notamment en améliorant la ville de Tristam, construisant, faisant passer l'église délabrée en cathédrale, en euh, aménageant un petit peu les catacombes. En augmentant, on va dire, euh, bah, les ports frontaliers, enfin tout simplement le territoire frontalier, des tours de guet, etc., pour surveiller le nord, surveiller les menaces venues du nord et autres. Euh, Continuer aussi la route commerciale entre Westmarch et Ludgolane, donc vraiment sous le règne de Léoric, et eh bien tout le monde euh, qui, pourtant, hein, je le rappelle quand même que dans le peuple du camp Duras, la plupart, même si bien sûr il y en a qui viennent de l'Est et du Kédjistan, la plupart ce sont des, des, des, des locaux et les locaux bah, ils voient d'un très mauvais oeil l'arrivée d'un monarque étranger donc au final Léoric, par son règne par ses actions, par sa noblesse de cœur, mais également d'esprit, bah, il va réussir à créer un véritable peuple et véritable, on va dire, une véritable loyauté de, de son peuple vers le monarque et ça c'est quand même quelque chose de très important et en plus de ça malgré qu'il vienne avec cette idée de, de conquête et cette idée justement d'essayer de j'allais dire christianisé mais c'est pas christianisé mais on va dire tout simplement cette idée de convertir à l'église du Zacharum les locaux et eh bien euh, au final on sait par exemple qu'il y a les sœurs de l'œil aveugle ce qu'on appelle également les rogues euh, qui sont des, anciennes col enfin, ce sont des anciens euh, colons tout simplement amazon qui sont euh, enfin, notamment, euh, Alors, je vais remettre la carte ce sera peut-être plus simple aussi encore une fois parce que sinon ça fait pas mal de, de lieux vous voyez le monastère qui est à l'est de Tristram, c'est tout simplement le monastère de l'œil aveugle, donc ce sont des colonies de Skovos, puisque Scovos c'est les îles des Amazones, j'ai fait une vidéo sur les Amazones, et en gros, et pourtant, ce ne, sont pas du tout dans les... ce ne sont pas du tout des adeptes de l'église du Zakharum. et malgré tout, les Uriques, euh, re... tant qu'elles qu en fait, qu qu qu embêtent personne... Eh bien, Léoric y voit absolument aucun inconvénient qu'elle garde leur foi. Donc, ça prouve quand même que Léoric, justement, a euh, des relations, euh, enfin, est, un, est un souverain, on va dire, très, euh, très intelligent et qui est capable de s'adapter en fonction de la situation. Et également, pour apaiser, euh, apaiser pardon, les natifs du camp du Ras, et eh bien, Léoric, il va tout simplement fonder aussi sa, sa propre famille. Il va épouser une native du camp du Ras, à savoir la reine, la future reine, donc. Alisa. Euh, Alisa, qui est quand même euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant Asila, pardon, j'ai dit Alisa mais c'est Asila et Asila, j'arrive jamais avec ce, son nom à la pauvre monarque la pauvre reine euh, du camp du et ce qui est assez intéressant c'est qu'elle vient de la ville euh, d'Ashwold et Ashwold c'est tout simplement alors, ou Ashwold, je sais pas exactement comment ça se prononce mais en tout cas Ashwold c'est une des villes du camp du et c'est d'ailleurs une des villes que euh, l'on découvrait un petit peu plus dans le Diablo Immortal et euh, la reine eh bien, va, euh, alors, elle est dit comme étant une très bonne. Enfin une, euh, une très belle souveraine. Et également elle va combler de joie le cœur de Léoric. Donc il y a vraiment un, un amour assez, un amour assez euh, intense entre, entre les deux personnes. Et de, ce, de cette union, de ce mariage, eh bien, vont euh, naître deux graines, vont pousser deux graines, à savoir le fils aîné, le prince Aydan sera je le rappelle le guerrier de Diablo 1 ainsi donc le fils aîné sur, euh, qui ressemble un petit peu plus que ce soit physiquement ou de personnalité à son père à Léoric c'est pour ça d'ailleurs que Léoric sera beaucoup plus euh, ferme on va dire à, à son égard parce qu'il il doit hériter de la couronne donc euh, Aidan va rentrer dans l'armée il va participer à différentes campagnes de Léoric et euh, il est dit que justement on ressemble beaucoup à son père à ce niveau là puisqu'il est également plein d'honneur euh, il est Enfin, c'est vraiment le chevalier un petit peu modèle euh, Aidan. à côté de ça nous avons donc toutes les mêmes valeurs que véhicule son père hein, beaucoup de croyances respecte, uh, respecte, respecte respect les autres, etc., etc. Et nous avons le deuxième enfant qui est Albrecht, Albrecht qui ressemble davantage à sa mère pour le coup et euh, qui est considéré un petit peu comme le petit rayon de soleil de ses parents. Donc euh, qui serait d'un tempérament plus joyeux, jovial. Et au final, eh bien, euh, on verra, mais il aura aussi un rôle très important dans la chute de Tristram. C'est justement, euh, comme on l'a dit, c'est Lazare qui a fait en sorte que euh, la, la cour s'installe tout simplement à Tristram. Et au final, dans les catacombes de euh, la cathédrale de Tristram, notre cher Lazare va rentrer en communication avec Diablo qui est enfermé dans, la pierre, dans sa pierre d'âme tout simplement. Et euh, elle va lui donner, le Diablo va lui donner les instructions pour justement réussir à corrompre le cœur du monarque. Donc c'est à ce moment là en fait que euh, le plan est établi, il va falloir retourner Léoric et en faire tout simplement le, le, le vaisseau, l'instrument le, du retour de Diablo. Le truc c'est que euh, Léoric comme on l'a dit c'est un, un personnage vraiment... Euh, emblématique de, de, de l'univers de Diablo et pas que pour rien puisque même s'il va avoir un destin très euh, tragique et ben il va résister à l'influence de Diablo et il ne sera pas tout simplement le pantin de Diablo En tout cas pas comme on l'entend puisque normalement et bien en cas de possession Diablo prend le contrôle du corps de Léoric et Léoric bah, ne peut plus rien faire et bien Léoric va résister à la possession de Diablo ce euh, <rire> qui... Honnêtement alors, il faudrait que je fasse encore plus de recherches, mais je pense qu'il y a très peu de personnes dans l'univers de Sanctuaire qui ont résisté à une possession. Léoric, en plus, il n'a pas résisté à n'importe quelle possession, pas juste à un démon lambda, l'un des seigneurs démons hein, primordiaux. Donc, pas de problème, Et c'est qu'un simple humain, ce n'est qu'un simple mortel, et il a résisté à l'influence euh, de, de, du seigneur de la terreur, donc c'est pas rien. Mais malgré tout, même s'il ne se fera pas posséder directement, il va avoir de profondes séquelles... Et il sera marqué à jamais euh, du, euh, toucher, euh, du toucher mortel de Diablo puisque malgré qu'il résiste à la possession de son corps, son esprit lui va être complètement morcelé, va être détruit, il va être oblitéré, ce qui fait que justement il ne deviendra qu'une marionnette euh, aux mains de, de, de, de Lazare et surtout Diablo va pouvoir utiliser un petit peu Léoric comme, euh, comme catalyseur pour instiller la, la peur, la terreur et retourner totalement Léorique. Euh, par rapport à son comportement. Là où il était un, un souverain honnête, juste et magnanime, eh bien on, va avoir un, on va avoir, tout simplement un seigneur qui va être totalement caractériel, complètement, euh, complètement bipolaire. Hein, euh, parfois avec des crises de enfin avec des crises de rire, des, beaucoup, de, beaucoup de jovialité comme il l'était, et ensuite tomber complètement dans une paranoïa euh, complète où il va euh, soupçonner euh, certains de ses chevaliers comme des traîtres qui voudraient l'assassiner. Il va avoir des, des colères noires, etc. Donc c'est, il devient totalement l'antithèse de ce qu'il était. Et petit à petit sombrer dans la folie la plus, euh, la plus meurtrière et la plus noire euh, qui euh, qu lui pouvait, euh, qu pouvait, qu pouvait lui arriver. Pardon. Et du coup, justement, pour essayer de... Que sa folie reste pas non plus secrète, mais que sa folie ne soit pas contrôlée par son entourage, Lazare va comploter pour euh, tout simplement fragiliser euh, les relations diplomatiques entre Westmarch et, et le camp le pardon, j'allais dire Tristram, mais le camp parce Tristram c'est la capitale du camp du Rass. Et au final, eh bien, la guerre va être déclarée entre Westmarch et le camp du léoric euh, Léoric, on ne connaît pas tous les détails, mais en gros, il y a eu plusieurs opérations qui font que Léoric soupçonne que Westmarch souhaite attaquer le Canduras, ce qui est évidemment faux. Même s'il est possible, on l'a dit, hein, c'est possible comme il y a plein de relations, qu'il y ait eu des petites frictions ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, Lazare va faire en sorte que ces frictions apparaissent comme des véritables agressions qui pourraient mener à une guerre ouverte. Et du coup, eh bien, Léoric va prendre les devants et attaquer le Westmarch. Westmarch est très très riche, est un royaume très prospère. L'armée euh, de Westmarch, ça fait très longtemps que Westmarch résiste à de nombreuses invasions. Ça va pas être simple pour le camp Duras d'attaquer Westmarch malgré l'expérience militaire de l'armée du camp du Et au final, eh bien, Aidan et Logdanan vont euh, mener l'armée du camp du vers l'ouest. Et il va y avoir de différentes batailles entre les deux royaumes. Le but de Lazare est simple, le but c'est justement d'éloigner on va dire, ceux qui pourraient opposer une résistance et qui pourraient avoir l'oreille enfin, plutôt attentive de l'éoric. Et ce qui fait que Lazare deviendra tout simplement le seul maître marionnettiste pour pouvoir mieux contrôler l'esprit de Léoric. Il y a un parallèle qui est à faire tout simplement avec la relation Léoric-Lazare avec tout simplement Théoden et Grima Langue de Serpent. Avec également la, on va dire grima de serpent, donc dans le cerf des anneaux qui représente tout simplement l'intermédiaire entre le roi donc Théoden de, du, du Rouen. Et euh, au final, son maître Saruman, euh, qui là, par exemple, serait beaucoup plus Diablo, même si bon, Saruman Diablo, ça se ressemble moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le physique de Léoric, un petit peu l'image de Théoden, va complètement changer suite à l'influence de Diablo et à la folie dans laquelle il tombe. Là où on avait un seigneur très droit, très noble, très beau, euh, il va petit à petit prendre plein de rides. Alors qu'il n'est pas encore, euh, il, enfin, il n'a pas à la soixantaine ou quoi que ce soit. Ses cheveux deviennent blancs. Euh, il est vraiment ridé de partout. On pourrait imaginer, euh, on pourrait imaginer, je pense aussi. Euh, que la santé commence à être un petit peu vacillante et son hygiène corporelle pareille, ce qui fait que, eh bien, Léoric devient tout simplement, encore une fois, l'inverse de ce qu'il était. Et il va commencer... À mettre à mort, on le disait, il avait, des, il avait des crises de paranoïa, il va commencer à mettre à mort certains de ses serviteurs et ça va monter en... ça va, ça va prendre de l'ampleur petit à petit. Ça va monter crescendo et il va commencer même à tuer des paysans qui n'ont strictement rien fait. C'est de là que viennent certaines des plus grandes citations de l'éoric, à savoir le « à genoux pécor ». Et bien ça vient de là, puisque il les mettait à genoux et il est tué tout simplement. Donc il faisait mettre à mort ses serviteurs et des paysans et c'est ces crises de folie qui vont eh bien, lui... Intif qui vont lui donner euh, le triste titre, je dirais, de Roi Noir. Donc le Roi Noir de Tristram, le Roi Noir du camp Canduras. Léoric, qui était pourtant le juste, le bon avant, devient Léoric, le Roi Noir. Mais c'est pas fini, parce que dans sa grande folie, il va même, euh, il va même tout simplement faire assassiner sa femme. La, la belle et tendre reine euh, qu'il aimait, euh, qu aimait tant va être euh, encore une fois euh, victime de la paranoïa instillée par Lazare et Diablo tout simplement et du coup Léoric va faire assassiner sa femme la belle la belle reine et au final Azila sera décapitée et on la reverra sous forme de fantôme par la suite dans les Diablos avec euh, la on va dire avec la guerre contre Westmarch, les armées du camp du vont petit à petit perdre, malgré que ce soit elles qui agressent, et eh bien elles vont petit à petit euh, essuyer défaite sur défaite, et à un moment donné, Lagdanan va revenir avec ses chevaliers, parce qu'il apprend qu'il se passe des choses terribles, et quand il apprend la, la mort de sa, de sa reine, il est, il est fou de rage Lagdanan, et il veut demander des explications à, à son roi, hein, puisque je rappelle que Lagdanan c'est un petit peu le, le chevalier modèle. Quand il, euh, il ne croit pas du tout à cette folie, il a envie de constater par ses propres yeux ce qui se passe. Et quand il revient du coup à Tristram, il voit que le, le, tout, tout change avec la corruption euh, latente de Diablo. Il voit que les gens sont effrayés, il commence à, à, à voir de, de, de la folie un petit peu partout. Et il, il se rend compte qu'au final, Baleoric est en train de perdre la tête et il va essayer, de, il va essayer de, lui, de lui faire entendre raison au départ bien sûr par les mots et à la fin Léoric va carrément dire que Lagdanan et ce chevalier sont des traîtres ils sont venus pour l'assassiner autres il va y avoir des différents duels avec, avec des gardes royaux de Léoric et finalement Lagdanan eh bien, va tout simplement assassiner son roi donc euh, il va devenir le régicide Lagdanan et au moment, aux portes de la mort Léoric dans sa grande folie va complètement euh, maudire Lagdanan et ses chevaliers et ce sera son dernier acte en tant que vivant Malgré euh, sa folie, malgré sa folie, euh, l'Agdanan ainsi que la cour royale, eh bien, va euh, donner tout simplement, enfin euh, pas une fête, mais euh, va tout simplement enterrer, donc euh, va tout simplement enterrer Léoric avec les honneurs de son rang, avec les honneurs qui lui sont dus, donc des honneurs royaux, et il va, eh bien, euh, être enterré dans sa crypte. Et le problème, c'est que quand il va être enterré dans la crypte, Diablo va inter enfin, interagir directement, il va tout simplement euh, utiliser euh, bah, ses, ses pouvoirs pour euh, réanimer Léoric. Même dans euh, le repos éternel, il ne trouvera pas justement le repos, il sera ressuscité en tant que mort vivant et il va, redevenir, il va revenir sous la forme du roi squelette. Et les anciens gardes qui l'ont tué ainsi que ses propres gardes royaux vont succomber euh, devant les, sous les coups du roi Léoric armé de son immense masse, et ils vont revenir en tant que mort-vivant, en tant que squelette. Et il deviendra, euh, dans, ils, les, ils le serviront de nouveau dans la mort. Léoric à ce moment-là, eh bien, va euh, hanter tout simplement les catacombes de Tristram. Et c'est à ce moment, euh, c'est à ce moment, enfin, juste avant aussi, mais c'était à ce moment précis que euh, Lazare, puisque euh, Diablo euh, n'a pas réussi à posséder euh, Léoric, Diablo va tout simplement posséder le fils. Alors, le fils aîné étant parti à la guerre, est étant parti à la guerre, il va tout simplement posséder le fils cadet de Léoric, à savoir Albrecht, qui sera beaucoup plus simple et malléable pour Diablo. C'est ainsi que Léoric meurt et succombe, sa vie, enfin on va dire ses actions ne sont pas terminées, mais là vous les reverrez bien davantage dans l'histoire de Diablo 1 et dans l'histoire de Diablo 3. Donc récapitulons un petit peu la... Le, le destin tragique de la famille royale euh, du camp Duras. Nous avons tout d'abord Léoric qui est devenu le roi squelette hein, que vous voyez au centre. Et euh, donc... Tout à, on va refaire la même chose, on va partir de gauche à droite, donc Adria qui deviendra tout simplement un démon, hein, puisqu'Adria deviendra en, en gros euh, l'apôtre de la fin des temps, puisqu'elle ramène, ramènera euh, Diablo à la vie quand il sera battu dans Diablo 1, Diablo 2, euh, et il reviendra donc dans Diablo 3, nous avons Léa qui deviendra le vaisseau, qui deviendra euh, tout simplement... Et eh bien le corps dans Diablo 3 de Diablo. Nous avons ensuite la pauvre reine euh, eh bien, qui a été euh, décapitée. C'est pour ça que vous voyez bah, sa tête qui est au-dessus de son corps. Vous avez Léoric, le roi squelette. Vous avez Lazare qui euh, deviendra euh, bien tout simplement euh, l'archevêque euh, de sang en fait hein, dans, les, dans les cryptes. Qui sera tué donc dans Diablo 1 par Aydan notamment. Hein, Aydan ainsi que euh, Morena comme Draven et The Summoner, euh, donc Jezres, qui euh, vont tout simplement tuer Lazare dans l'épisode enfin, de Diablo 1. Nous avons ensuite Albrecht qui sera tout simplement le premier vaisseau, le premier euh, corps possédé par Diablo. Et enfin, nous avons Descartes Kane qui sera tué euh, par la cabale dans Diablo 3. Ce qui est à noter, c'est que les enfants et les petits-enfants de Léoric euh, seront tous... Tout simplement puisque vous voyez Aidan également que j'ai oublié euh, sous, sa, sous sa mère qui euh, deviendra euh, le, le rôdeur noir et qui deviendra également le deuxième euh, corps de Diablo. Donc euh, en gros les deux enfants de Diablo, euh, de Léoric pardon, et euh, sa petite fille seront à chaque fois les vaisseaux de Diablo et tout simplement euh, eh bien ils seront possédés. Donc un destin très tragique puisque à l'heure actuelle il n'y a plus aucun membre survivant de la famille maudite de Léoric, de la famille royale du camp du Ras, ce qui est assez tragique. Bien sûr, je vous invite à aller voir la vidéo de Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3 pour plus de détails concernant, mais surtout Diablo 1 pour plus de détails concernant justement les, les, la fin des différents, des différents membres de la famille royale. Mais peut-être que Léa reviendra, puisqu'on sait que son âme est emprisonnée en enfer, Peut-être qu'elle reviendra mais ce qui est sûr c'est que tous les autres eh bien ils sont perdus et c'est vrai que c'est assez tragique Et euh, bah, j'aimerais bien voir cet épisode potentiellement, alors je, je pense pas que ce sera en série mais j'aimerais bien J'avoue euh, s'il si devait y avoir une série Diablo j'aimerais honnêtement que ce soit sur les origines justement de Tristram Pas forcément sur Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 parce que ça je pense que c'est vraiment, faut laisser ça au jeu vidéo mais plus on va dire L'origine du mal un petit peu avec euh, Léoric qui serait montré comme un, un souverain juste et droit avec toute sa famille et que petit à petit par euh, la présence justement de Diablo et eh bien on les voit succomber et les voir se transformer en l'inverse de ce qu'ils étaient. Ce serait je pense un sujet plutôt intéressant à traiter plutôt que de, de essayer de refaire Diablo 1 et autres ce qui pourrait être un petit peu difficile à mes yeux. Donc voilà. Cette vidéo, je l'avais dit, elle allait, être, elle allait être relativement courte par rapport aux autres. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous en saurez plus, bien sûr, sur l'histoire de Léoric dans Diablo, dans Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à bientôt. À bientôt pour de prochaines vidéos. Euh, je referai un sondage pour savoir justement quelle sera la prochaine vidéo qui vous plairait concernant l'univers de Diablo. Donc très probablement entre Sonia les barbares, euh, donc euh, Karazim et les, mo et les moines, euh, peut-être euh, Nazibo les féticheurs et autres. Donc voilà, faudra, faudra rester euh, vigilant. Petite, euh, je crois qu'il faut activer la cloche pour avoir les notifications justement sur ce genre de, de sondage. Mais en tout cas, voilà, je vous ferai voter pour savoir quelle sera la prochaine. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à suivre, tout simplement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Youtube. Je fais plein de bisous. Et abonnez-vous, bien entendu. Vous pouvez vous abonner. Voilà, bisous.